Merci à tous et toutes d'être ici. Euh, Alain Poirier va nous parler aujourd'hui d'infrastructures modernes pour le développement en équipe. Je lui laisse tout de suite la parole. Ok, donc euh, pas tout le monde m'entend. Ouais. Euh, donc je vais vous faire un, un retour d'expérience sur la, la mise en place et l'usage du euh, système d'information qu'on utilise chez nous. Donc, un retour d'expérience rapide, vous allez voir. Euh, donc, pour vous situer le contexte, euh, NetNG, donc je suis le directeur technique de NetNG. NetNG, c'est une société de services rennaise. Euh, on fait le développement d'applications web euh, métier, 100% en Python, c'est en particulier pour ça qu'on est là. Euh, et grosso modo, pour vous situer le dimensionnement, on a à peu près une vingtaine de développeurs qui sont au quotidien euh, à utiliser euh, ce SI. Voilà. Alors, euh, dans le titre de, la, de cette présentation, il y a infrastructure moderne. Pourquoi moderne Parce qu'on est à la troisième itération de notre SI et on l'a entièrement refondu donc, à partir de 2015. Et ça a duré jusqu'à l'été d'ailleurs 2016. Euh, donc, euh, j'espère vous allez voir avec des briques euh, assez modernes. Euh, les exigences qu'on avait au départ, c'est un SI entièrement open source, donc, classique. Peut-être un peu moins classique, une installation de tous les éléments en interne, donc on n'utilise pas de service en SaaS, donc ça c'est un choix délibéré de notre part. Et puis derrière, je dirais, justement, des briques modernes, alors il y a plein de choses, il y a l'interface utilisateur, le Dragon and -drop, le responsive design, des applis mobiles et compagnie, mais il y a aussi le fait qu'il puisse y avoir des API REST sur les différents systèmes pour pouvoir manager ça, gérer ça de façon globale, le SI globalement, et aussi avoir des webbooks, c'est-à-dire récupérer tout un tas d'événements de tous les éléments du SI. Donc vous allez voir comment on utilise ça après. Alors, euh, pour démarrer donc, sur les sci, donc je dirais euh, à tout seigneur, tout honneur, donc, on a d'abord euh, la relation avec le client. Euh, donc On va travailler en méthodo agile avec les clients. Euh, pour ça, donc, on a mis en place un Taiga. Donc, un Taiga qui nous permet de faire du, du développement agile. C'est du Django avec du Tornado et un Front Angular JS. Yes. Qu'est-ce que nous offre Taiga donc, Taiga nous offre... Eh bien, euh, déjà des wikis, donc dans, le, dans les anciens ici on avait des wikis séparés, là ils nous ont des wikis documentaires, donc évidemment pour échanger de la doc avec le client et ce qui est intéressant c'est que Taga va nous offrir deux accès, enfin pour, pour les clients les clients vont avoir deux accès, on peut soit leur mettre à disposition un environnement assez classique de bug tracker, où ils vont pouvoir déposer leurs tickets ou directement avoir un accès sur le, la, méthode, la, la méthode Agile, donc pouvoir faire des « user story ». Alors ça, ça dépend si on est en cycle de dev ou de maintenance avec les clients. En dev, on va plutôt être sur de, un développement Scrum, normal. En maintenance, on va plutôt être sur des tickets. Mais ça dépend aussi de la maturité du client. Il y a plein de clients qui n'ont pas l'habitude de, de travailler avec un, prestataire avec un prestataire informatique, et encore moins en Agile. Donc là, on leur offre l'accès euh, aux tickets. Ils déposent les tickets euh, un peu bruts de pomme. Ils les qualifient « gravité, priorité ». Et puis, c'est après, avec eux, nous, on, on va faire les user stories. Si le client bah, est habitué ou on a réussi à l'habituer, eh bien, il peut directement rentrer les user stories. Donc là, vous avez les user stories avec tout ce qu'il faut, les commentaires, les attachements de fichiers et ça. pour pouvoir travailler sur les user stories. Donc, in fine, on va avoir des user stories. Je ne rentre pas dans le développement Scrum que vous devez connaître. Backlog, euh, sprint, dans les sprints, on met des user stories. Et les user stories, on les découpe en tâches, qui sont les tâches techniques que les développeurs vont devoir euh, bah, implémenter, devoir coder. Donc bien évidemment, taga a aussi euh, un tableau de post-it électronique, quoi, temps réel, où on peut avoir euh, les user stories, leur état, les différentes tâches, et en live, on peut suivre le, le, le, ce qui se passe sur le, sur le projet. Donc, on est rendu au, au fait qu'on euh, a découpé donc, les besoins clients sous forme de tâches techniques. Donc on va devoir implémenter ces tâches-là. Donc on va rentrer dans le gestionnaire de sources Le gestionnaire de sources qui est mis en interne, c'est GitLab. Alors, c'est un... un outil développé en Ruby on Rails. Euh, il y a quelques années, quand je le suivais, c'était un sous-clone de GitHub. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de moyens là-dessus, humains en particulier. Euh, ce qui fait que, pour l'instant, je considère qu'il a même dépassé GitHub. En particulier, on va voir, il intègre l'intégration continue. Il intègre l'intégration continue. Voilà. Euh, en, en standard. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Ce qui est, ce qui est un point aussi à noter, euh, c'est que euh, la version donc, sur git, GitLab.com, qui est en SaaS... Elle est gratuite pour les projets open, classiques, mais aussi pour les projets privés. Donc, une bonne partie de ce que je vais vous présenter là, vous pouvez l'utiliser aussi si vous ne voulez pas installer ça chez vous, mais si vous voulez euh, euh, déléguer ça chez GitLab.com. Voilà. Alors, bon, classiquement, je ne rentre pas dans l'usage de Git, de gestionnaire de sources, etc. Donc, on a tout ce qu'il faut, comme sur GitHub, pour gérer les sources, voir les branches, etc. Point euh, intéressant, donc comment on utilise GitLab et donc euh, Git Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un sous-ensemble du GitFlow standardisé, on, un sous-ensemble plus simple, je trouve. Alors, On a une branche euh, persistante, qui est la branche master, qui va donc suivre les développements qu'on fait au quotidien sur les projets. Par contre, les développeurs ne développent jamais, ne poussent jamais directement dans la branche master. À chaque fois, donc, on va prendre une tâche TAGA, vous souvenez, et les développeurs vont faire une branche de fonctionnalité correspondant à cette tâche-là et donc une branche de fonctionnalité en parallèle de la branche master. Et eux n'ont même pas les droits de merger dans master. Donc ensuite, ils vont aller sur GitLab et classiquement créer donc une demande de merge request de leur branche dans la branche master. Cette merge request, du coup, va faire, on va faire en sorte qu'il y ait toujours du code review, c'est-à-dire toujours quelqu'un qui va venir et regarder le code de cette branche et pouvoir éventuellement, là vous voyez en bas, faire des commentaires, je ne sais pas si c'est bien lisible, pouvoir faire des commentaires, etc. Donc on peut aussi évidemment mettre des commentaires, accrocher des screenshots, des screenshots s'il y a des problèmes, etc. Une fois que la branche est OK, il suffit de cliquer sur donc euh, merge et c'est GitLab qui va faire nos merges de la fonctionnalité 20 Master et va supprimer la branche. Donc ça, une branche permanente. Si on regarde encore d'un plus haut niveau, en fait, le fonctionnement complet qu'on a sur chaque projet. C'est trois branches permanentes. Donc on a là en jaune, vous avez la branche master. Vous voyez que la branche master n'avance que parce qu'on a mergé dedans les branches en rose qui sont les branches de fonctionnalité. Donc des branches temporaires qui correspondent aux tâches qui sont mergées dans master et qui disparaissent. À côté, on a ensuite une branche staging là, qui est en verte et une branche release qui est en bleu. Qu'est-ce qu'on va faire La branche staging, c'est la, la recette. Donc quand on veut mettre en recette notre, notre ben, branche master, l'état courant du, du, du, du développement, on va merger euh, master dans staging. Et typiquement, la taguer, alors comme on fait, ça, on fait ça au moins une fois à la fin de chaque sprint, puisqu'il faut faire le sprint review avec le client, donc on va classiquement taguer ça par le nom du sprint, sprint 3, sprint 4, etc. Éventuellement, si on a besoin de faire des démos intermédiaires, ben, on merge dans, dans, dans staging. Et de la même façon, quand on va faire, release, on va faire la mise en prod, donc euh, faire une version de release, et ben, on va merger staging dans release. Et typiquement, la taguer avec du versionning sémantique, donc taguer v 130 donc là, ça nous permet de savoir exactement, avec euh, ces branches et avec les tags, qu'est-ce qu'on a mis en prod, par exemple. Voilà. Donc après, ce qui se branche sur cette notion de, de branche, c'est justement l'intégration continue. Comme je vous le disais, GitLab intègre l'intégration continue. Donc initialement, c'est un produit à part qui s'appelait GitLab CI. Et là maintenant, c'est intégré dans GitLab. Donc, on a l'intégration continue, euh, je dirais, un peu moderne, à la Trevis euh, CI, et non pas à la Jenkins. Euh, le principe, c'est quoi Et eh bien, vous allez pouvoir définir des jobs. Donc, euh, typiquement, donc vous avez à la racine de votre projet un fichier GitLab Donc, comme son nom l'indique, en YAML, vous allez définir des jobs. Ces jobs vont être lancés en parallèle et GitLab CI est basé sur Docker. Donc, chaque job va être, euh, il va y avoir un conteneur instantié et les, les tests vont être lancés dedans et en parallèle. Donc là, par exemple, voilà le, le strict minimum qu'on va avoir dans un, GitLab, euh, dans un GitLab CI. On va définir éventuellement une image globale, mais cette image peut être définie au niveau de chaque job. Là, vous voyez, il y a deux jobs. Code quality avec un script. Donc là, j'ai mis minimum qui va lancer par exemple FLEC 8 pour checker la, la qualité du code et en particulier sa conformité au PEP 8. Et puis, il y a un autre job qui est code test qui va lancer les tests unitaires du projet. Donc, avec nos tests. donc là, c'est deux jobs. À chaque fois qu'on va pousser... Donc là, ils sont associés à aucune branche. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va pousser dans une branche fonctionnelle, master, release, staging, ces deux jobs vont tourner en parallèle dans des nouveaux containers. Donc là, vous avez un environnement de clean, euh, contrôlé, puisque ce sont des, des, des containers Docker. Euh, et éventuellement, vous pouvez tester, donc, tester différentes versions de, de Linux. Et Alors là, on ne voit pas très bien. Ouais. Euh, mais bon, après, GitLab, GitLab CI est complètement intégré à GitLab. GitLab CI, c'est vous présenter les, les, les, les différents jobs qui sont passés, vous présenter tout le pipeline de, de jobs qui ont été faits. Alors, euh, comme du coup on travaille avec Docker euh, pour en particulier l'intégration continue, on va voir après qu'on fait d'autres choses aussi avec Docker, et bien évidemment on a mis en place un repository privé d'images Docker. Donc repository privé d'images Docker, vous le trouvez facilement, c'est Docker, euh, la société Docker qui met ça à dispo. C'est écrit en Go, euh, sachant qu'à l'origine euh, Docker était écrit en Python, ils ont réécrit tout ça en Go. Donc là, vous avez le euh, registré Docker. Alors là, je vous ai parlé d'intégration continue. C'est-à-dire qu'on peut lancer des tests et intégrer à chaque fois qu'on fait un, un push dans une branche ou une merge dans une branche. Euh, on va aller un cran plus loin, on va aller jusqu'au déploiement continu. Donc pour faire le déploiement continu, il faut avoir un environnement dans lequel on peut déployer. Donc là, on a utilisé Docu, qui est un petit pass. Alors, ce n'est pas du tout pour mettre en prod, hein. c'est un petit pass hyper léger, donc qui est très bien pour faire du, de, de la recette. Donc c'est un petit pass écrit en shell. C'est assez étonnant, mais bien foutu, parce qu'il est écrit en shell avec des plugins. Et en particulier, c'est un pass, c'est-à-dire que quand on va déployer... Ouais. Quand on va déployer l'application dedans, on va pouvoir dire, mon application, elle a besoin de PostgreSQL, elle a besoin de Memcache, elle a besoin d'Elasticsearch. Et quand euh, on va déployer notre appli, bah, euh, doku va déployer ses conteneurs et va les lier à notre appli, automatiquement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comment va être... Quels sont les, les, les principes d'utilisation de Docker, bah, de, de bah, C'est vachement simple. Il utilise aussi Docker. Donc, ça veut dire qu'on va lui envoyer toutes nos sources de notre projet pour déployer l'appli. Automatiquement, il va instancier un conteneur et il va utiliser le Dockerfile qui à la racine de votre projet pour avoir les instructions pour déployer l'appli. Voilà. Aussi simple que ça. Et après, derrière, donc, comment on fait pour envoyer les sources sur Doku ben, C'est simple. Ça, ça a été popularisé un peu par Heroku, par exemple. Et ben, on fait juste un git push. Il se comporte comme un serveur git. Donc, vous faites un git push de vos sources dans Doku. Il va instancier un conteneur, il va éventuellement instancier d'autres conteneurs, Postgre, MySQL et compagnie, ou... il va les lier et il va exécuter votre Dockerfile pour déployer votre appli. D'accord Donc, un petit euh, plugin qu'il a et qu'on a évidemment installé puisqu'on fait des applis web, c'est que vous voyez, si je push donc, sur Doku, donc Git push, donc, vous voyez derrière, il y a le 2. mon projet là, donc je, je push la branche master dans Doku avec 2. mon projet, le 2. mon projet est ignoré par Git, par contre, Doku va l'utiliser pour automatiquement s'il voit que dans votre Dockerfile, les ports 80 ou 80, 80 sont exposés, c'est la terminologie, la terminologie Docker, et bien automatiquement, il va discuter techniquement avec Nginx pour vous faire apparaître l'URL mon projet, donc il vient de mon projet, point qui est le sous-domaine de notre passe. Donc en quelques secondes, vous avez votre appli déployé directement accessible par une URL. Donc du coup, comme on a ça, et bien on met ensemble l'intégration continue plus doku pour pouvoir faire du déploiement continu. Donc, le déploiement continu, ça se fait comment Eh bien, on rajoute dans le Kilda CI euh, des jobs. Donc là, vous avez un job, il a deux différences. Déjà, vous voyez, donc, il est sûrement sur euh, la branche master, avec Only Master. Ça veut dire que ce job-là va tourner que sur la branche master. Et vous avez, il est de type deploy. Les jobs qui sont de type deploy ne seront lancés, c'est là où on a le pipeline, ne seront lancés que si les jobs qui n'ont pas de type passent. Donc, ceux qui n'ont pas de type, c'est les, les jobs qui font les tests. Donc, c'est quand les jobs qui font les tests sont tous OK, qu'à ce moment-là, ce, ce job-là va être lancé, et que sur la branche master. Donc, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on pousse sur deux coups la branche. Alors, typiquement, on a mis en place une convention de nommage, c'est-à-dire que quand on a un projet... La branche master qu'on déploie sur deux coups, on appelle projet dev Donc en quelques secondes, on a projet devintnetgcom chez nous, qui, est le, qui représente euh, l'état de la branche master, directement déployée, directement accessible pour pouvoir faire les tests. De la même façon, eh bien, on a la même chose pour la branche staging, donc la branche de, de, de recette. Qu'est-ce qu'on fait ben, Pareil, sauf que là, on, met, on lit sur la branche staging, et on pousse, là aussi convention d'hommage, on met directement le nom du projet. Donc on va avoir l'URL, nom du -projet qui représente l'état déployé de la recette okay. On pourrait éventuellement aller plus loin jusqu'au déploiement, euh, jusqu'au continue de se délivrer, c'est-à-dire il y a des sociétés qui font ça, des startups qui font ça, de directement ensuite pousser automatiquement en prod les modifications. Donc un GitHub, par exemple, il pousse, on le voit pas, mais il pousse une dizaine de fois par jour des modifications en prod. Automatisé, Ça, on ne le fait pas parce que nous, on n'a pas accès. On est une société de service, on ne fait pas l'hébergement. Donc, on fournit au client, typiquement, une archive d'install. On n'a pas accès au système de prod. Donc là, ce qu'on va faire, c'est justement, pour le job sur la branche release, donc la branche de prod, eh ben, on va lancer juste les, des scripts, des commandes, qui vont nous générer, typiquement, l'archive qu'on doit livrer au client. Okay. Donc ça, on va livrer un artefact comme ça. Quand on parle d'artefacts, on en a plusieurs aussi. Autour d'un projet, les contenus qu'on génère, que l'intégration continue à générer, typiquement on va avoir la doc, bon, les développeurs n'aiment pas trop ça, mais il en faut quand même. Donc on a mis en place ben, classiquement un read the doc, donc read the doc c'est un système en SAS qu'on utilise beaucoup dans la communauté Python et au-delà. Euh, les sources sont fournies, donc vous pouvez les installer en interne. Read the doc, et bien automatiquement on va récupérer vos branches, récupérer vos sources, va prendre vos fichiers euh, RST, donc restructural text, donc, donc Python on fait du restructural text principalement va passer Sphinx dessus pour transformer le restructuré de texte en HTML et va les publier aussi automatiquement. Donc là, en quelques secondes, vous obtenez la doc du projet qui est disponible. Voilà. Avec le avec, euh, oui. Autre oui. élément, euh, vous avez... Euh, autre artefact qu'on peut produire, c'est que quand vous êtes en interne, vous avez quelquefois, ben, vous avez modularisé votre projet en différents packages, et vous avez tout intérêt à installer en local chez vous, quand on est en Python, un repository qui représente, qui est un, un, un petit PyPy interne. Donc, nous, on utilise DevPy. Donc, il y a eu une conf, je crois, ce matin sur, sur DevPy, justement, Il parlait de DevPy. Donc, vous avez de, sans, tout intérêt à l'installer parce qu'il fait déjà un cache sur le PyPy. Donc, quand on est en... en on fait des applis web, donc euh, les webbob, lxml, XML request, etc., on les récupère constamment. Donc là, ils vont être téléchargés une bonne fois pour toutes et après, les installs vont être très rapides puisque c'est mis en cache. Et donc, il fait aussi référentiel. Donc, on peut avoir un projet chez nous constitué de packages publics qu'on va chercher sur le PyPy à travers le, le proxy cache et des packages internes privés qu'on met dans notre euh, DevPy interne. Voilà. Si vous avez d'autres artefacts, donc par exemple, je sais pas moi, des euh, un peu plus généraux, des, des rapports de test ou des PDF de livraison, etc., vous pouvez aussi le mettre directement dans GitLab parce que GitLab est aussi un gestionnaire d'artefacts. Donc là, si dans un job vous mettez une entrée artefact, vous mettrez des chemins sur des trucs qui ont été produits, par exemple des, des générateurs, de, enfin, des résultats de tests. et eh bien, à ce moment-là, à la fin, si le job se passe bien, GitLab va faire une archive. Enfin, GitLab il va faire une archive et l'envoyer sur le GitLab. Et associé à votre commit, vous aurez cette archive directement téléchargeable. Voilà. Pour boucler la boucle avec le client. Ben voilà, l'intégration continue nous a générer l'archive de livraison, on va la déposer dans un transfert de fichiers pour le client. Et on va évidemment pouvoir le déposer de façon automatique. Donc ça peut être dans le Job GitLab CI de déploiement, qui dépose dans le, le transfert de fichiers. Donc là on a mis en place un, un système on-cloud, juste pour le transfert de fichiers, pas le, la gestionnaire des, le gestion de contacts et compagnie qu'il peut avoir. Donc le produit est écrit en PHP. Et donc, bah, sur chaque projet, on a euh, un répertoire correspondant au projet. Et classiquement, du coup, on peut offrir au client une URL unique, avec éventuellement mot de passe, date d'expiration, et le client en utilisant cette URL, télécharge euh, l'archive. Euh, euh, enfin. Ça, c'est un peu l'aspect technique, je dirais, du, du SI. On a tout un aspect aussi communication autour de SI. Donc, vous avez vu qu'on communique avec le client à travers Taiga et le transfert de fichiers. On a mis en place une messagerie instantanée aussi qui s'appelle Zulip, qui est la messagerie de Dropbox. Donc c'est l'équivalent des Slack, des e-chats, mais toujours en, en hébergement interne. Écrit en Python, de t'en en Tornado. Donc on va avoir une messagerie ben, assez classique avec la présence des utilisateurs à droite, les différentes euh, salles à, à gauche. Ce que fait pas mal Zulip, c'est que quand vous avez plusieurs euh, salles comme ça sur lesquelles vous êtes inscrit, par défaut, ils vous les agrège tous dans, dans, dans le contenu central. Vous n'avez pas besoin, comme sur certains, d'aller de, de, de, de, de salle en salle pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est pour la communication en interne autour des projets. Là où on fait le, le croisement entre l'ESI et la messagerie instantanée, c'est qu'on a mis aussi en place un bot. Donc là, on va pouvoir faire du chat-ops. Le chat-ops, c'est quoi C'est le lien entre euh, mettre un bot pour faire du DevOps. Donc c'est un terme qui a été euh, euh, créé par GitHub. Euh, donc là on a mis en place un bot qui s'appelle Airbot, qui est écrit en Python, euh, qui est connecté donc, à la totalité des événements remontés par le SI et qui peut piloter le SI avec les API. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on voulait initialement. Donc là, sur la remontée d'événements, qu'est-ce qu'il va faire Il est connecté à la totalité des événements du SI. Donc vous voyez qu'en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais en l'occurrence, dans la salle, on retrouve le petit bot qui nous envoie, qui nous remonte, qui nous formate la totalité des événements, ce qui se passe sur le SI. Donc les pushes qu'il y a eu dans GitLab, euh, l'intégration continue, ce qui passe OK, ce qui passe KO, le déploiement de la doc, le déploiement dans, dans Docu. Et puis éventuellement, vous voyez ici un client qui a déposé aussi dans Taiga une copie d'écran. Donc tout ça, ça nous remonte. Donc ça, ça permet de faire disparaître en grande partie tous les échanges de mails qu'on pouvait avoir et qui encombrent la mailbox sur le client a déposé un truc, je veux mettre en déploiement un machin. Tout ça, on le fait à travers cet outil-là. Euh, dernier point, donc, le bot est branché sur tous les événements et les remonte dans, les, dans, dans la salle. Le bot aussi peut piloter le SI. Donc là, c'est pour ça qu'on a pris aussi un bot en Python, puisqu'on peut comme ça implémenter facilement notre propre commande. C'est-à-dire qu'il écoute dans toutes les salles, et quand il voit « slash » quelque chose, il prend pour lui. Donc là, par exemple, on a implémenté « slash release ». Donc il suffit de taper dans une salle d'un projet « slash release v1.7.0 » pour qu'automatiquement, aut vous vous souvenez, le bot crée une merge request entre staging et release, fait l'acceptation de cette merge request et si la merge request est ok, il n'y a pas eu de conflit et bien à ce moment là, il tag le dernier commit dans la branche release avec en l'occurrence V1.7.0 et derrière bien évidemment ça met en marche, puisqu'il y a un push le, le le CI, le GitHub CI qui va donc lancer les tests, c'est ce qu'on voit qui va générer l'archive de livraison qui va être déposée dans le transfert de fichiers directement accessible par les clients voilà, juste une petite commande comme ça et après on suit tout le déroulé Pour finir là-dessus, un petit transparence sur un peu le dimensionnement de tout ça. Euh, donc, on a deux grandes parties. On a une partie, donc tout ce qui est euh, communication avec le client, donc qui inclut, vous l'avez vu, Taiga plus le transfert des fichiers on-cloud. Donc, ça, c'est dans une DMZ puisque c'est accessible par le client. On a euh, repris un serveur qu'on avait sous le coude. Donc, vous voyez, un serveur dual core 2 gigas de RAM. C'est quand même peu de nos jours, mais ça fonctionne très bien. Je serais bien incapable de vous dire combien ça coûte à l'heure actuelle un serveur comme ça. Pas grand-chose, à mon avis. Pour le serveur interne, on a utilisé un seul... Pour tous les services internes, on a utilisé un seul serveur. Donc là, plus cossu. Euh, Xeon 12 cores, 24 Go de RAM et 2 tera de disque. Voilà. Euh, grosso modo, pour vous donner une heure idée, ordre d'idée, c'est dans l'ordre des 2500 euros. Ce qui n'est pas très cher pour une société. Si on considère que les différentes itérations de nos projets, ça veut dire que tous les 4-5 ans, on change de, de, de, de, de SI, de serveur. Et si on considère qu'on est 20, en plus on veut croître. Donc, euh, par mois, euh, euh, par euh, tête de développeur, le, entre guillemets, la licence d'usage du SI n'est euh, vraiment pas élevée. Euh, grosso modo, si j'estime, la mise en place du SI, on l'a commencé en 2015, donc ça ne s'est pas fait en continu, hein, ça s'est fait sur 2015 et sur 2016. Grosso modo, j'estime que on a, ça fait à peu près 6 mois hommes de boulot pour mettre tout ça en place. Incluant tous les tests qu'on a dû faire sur différents systèmes pour voir ce qu'on allait choisir. D'accord Donc maintenant, s'il fallait redéployer les mêmes briques, ça irait beaucoup plus vite. Voilà. Donc, j'ai été rapide. Sur 25 minutes, je sais que c'est court. Euh, j'ai le temps de prendre un peu de questions. Magnifique. Je ne pensais pas que j'y arriverais. <rire> Merci. Euh, merci pour cette présentation. Le... J'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous gérez vos données sensibles, typiquement les mots de passe d'accès aux bases de données, euh, ce genre de choses ah, oui. Et la seconde, euh, de moi j'ai toujours, toujours été très admiratif, je n'ai jamais compris comment est-ce que vous gérez l'historique des euh, ressources extérieures. Typiquement, ça, déployer un Gunicorn, ça va, ça se passe bien, mais euh, qu'est-ce qui se passe si le euh, déploiement de l'application effectue des migrations, par exemple, sur une base de données qui est extérieure alors, euh, alors, donc, euh, c'était donc quoi déjà la première question sur... Gestion des données sensibles à mot de passe. Gestion ça. des données sensibles. Alors là, on se retrouve là, euh, assez classiquement. Ce qu'on va faire, alors si vous suivez 12Factor, euh, ils vont vous dire quoi Et c'est ce qu'on fait. On va passer par des variables d'environnement, les données sensibles, les mots de passe et compagnie. Et GitLab vous permet de faire ça. C'est-à-dire que dans votre projet GitLab, vous pouvez définir les données sensibles. Et quand l'intégration continue va passer, ça va vous être transmis par variable d'environnement. Donc, vous ne commitez pas les données sensibles dans le, le Git. D'accord Les valeurs sont stockées dans GitLab. En clair Ah bah en clair. Euh, si ce sont des données en clair, oui, vous les mettez en clair. Mais euh, si ce sont des tokens d'authentification, vous ne mettez que le token d'authentification. D'accord Et l'autre question, alors, plus générale, ouais, sur Docker, comment on gère tout ça Alors, il faut bien voir qu'on n'est pas en Docker en prod. Hein. Docker en prod ces sujets encore à plein de, plein plein d'attention de, de, de, je trouve. Euh, là on fait du docker pour la mise en recette pour euh, suivre la branche master. Donc en gros euh, les, les, déjà sur la branche master on, on redémarre toujours from scratch sur la branche de recette on va tester nos migrations de base avec nos scripts de migration point barre. Mais on est vraiment sur euh, en gros, on n'a pas à suivre l'évolution des images Docker et compagnie. On peut très bien, et ça se passe, hein, périodiquement, on vire tout ce qui est, tout ce qui est déployé dans Docu, et puis on redémarre là-dessus, puisqu'on on l'utilise que pour le, la recette et le master, pas la mise en prod. La mise en prod, oui, ça pose plein d'autres problématiques, et ça, je ne l'ai jamais fait encore. Une dernière petite question ouais. Merci pour la présentation. Euh, vous utilisez Zulip pour le chat. Ouais. Moi, je... enfin, nous, on utilise encore Slack, mais on regarde. Euh... On aimerait bien migrer à Mattermost. Est-ce que vous avez comparé un peu les deux Alors, il y, y, y, y en a plein bien... maintenant. C'est même un cas d'usage de tous les frameworks que euh, Et à chaque fois, ils font une messagerie. Donc, il y, y en a plein les Chat, Mattermost. Euh, il y en a plein, plein, plein. Euh, Zulip, on l'a choisi pourquoi Parce qu'elle est, qu est déjà en Python. Donc, évidemment, ça nous, a, ça nous simplifie un peu le boulot. Euh, on l'a choisi parce qu'elle est encore, je pense, euh, avec des fonctionnalités supérieures à, par exemple, à Mattermost. Voilà. Euh, mais, mais, mais c'est vrai que tous se font concurrence. Et, et d'ailleurs, GitLab a passé un peu un, un contrat euh, avec Mattermost. Ouais, quand ils font une release GitLab, ils indiquent tiens, il y a une release Mattermost. Mais pour l'instant, l'intégration entre GitLab et Mattermost, euh, avec des bots, est très, très, très réduite, largement moins que ce qu'on fait là avec Zulip et notre bot. Et voilà. là, c'est pareil. Hein. L'important, c'est d'avoir le bot qui sait prendre euh, les, les infos et formater en markdown. Après, si on Mattermost devient mieux et devient complètement intégré à GitLab, on passera à Mattermost. Vraiment pas de... okay, merci. Là aussi, ils sont des tonnées un peu temporaires hein, qu'on a dans, dans le chat. Pas... Merci beaucoup. C'est bon Merci.